Ouais. Ouais. Sud et sud éduc 91 dans la ouais. place ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. représente les travailleurs et les travailleuses ouais. dans les sols ministère de l'éducation nationale ouais. c'est parti pour le clash. Et on y va. Mesdames et messieurs, bonjour, je viens vous parler d'amour, CPA 12 et confiance, deux solutions pour la France. Je vous promets des prouesses contre le niveau qui baisse, une évaluation annuelle menée par des contractuels, des drapeaux dans toutes les salles, la cohésion nationale, moins de profs pour plus d'élèves, ils n'auront plus le temps de faire grève, bientôt moins de fonctionnaires, faites confiance à un expert, je réduirai les budgets. Là, comme sur le CPA 12, c'est limite de la fake news. Tu mets une polaire à pierre et puis Paul se retrouve à poil. Au collège, c'est la misère, ça aggrave le tri social. Tu prétends être un expert comme tous les hauts fonctionnaires Dernier collégien que t'as vu, c'était en 79. Dans le privé, un grand bahut où il n'y avait pas une seule meuf. Les lycées en concurrence, c'est pas une baguette magique, juste une vieille idérance pour buter le service public. Les mairies déjà fauchées paieront les écoles privées. Tu leur renvoies l'ascenseur et pour les profs, la censure et bilvesé, c'est un procès d'intention. Je ne me sens pas visé par vos folles accusations. Ce qu'il faut c'est réformer, simplifier, innover. Plus de fonctionnaires oisifs, c'est ça à être disruptif. L'entreprise, la République, c'est ça qu'il faut inculquer. S'il le faut, à coups de triques, à nos jeunes désorientés. La technique est la suivante, pas de grenouille dans l'eau bouillante. J'y vais petit à petit, jusqu'à ce que tout le monde soit cuit. Allô, ici le réel, revoit tes sciences naturelles. Quand ça chauffe trop la grenouille, se dit qu'on lui casse les... Bonjour, commission antisexiste, attention à l'expression patriarcale quand ça chauffe pour la grenouille, c'est que ça pue la magouille. Nous, on se tire du bocal de cet égout libéral. Tant pis si ça fait des vagues, nous, on marche pas à la slague. Faut du personnel formé. Des matos, pas des matons. Des lycées, pas des clapiers. Des salaires dignes de ce nom. Ah ouais. Vous vous prenez pour le bœuf, je vais vous envoyer les cœurs. 20 sur 20, ni les lycées, je vais vous défoncer. Et si on a un qui revient, je le passe à l'article 1. Le mammouth, moi, je le flingue. Blanquer comme tu persévères, à jouer ton père fouetard, on va pas se laisser faire par tes méthodes de barbare. Et puisque c'est marche ou crève pour, pour nous, nous ce soir à la réforme, grève, ta réforme nous a Rendez-vous sur le pavé Baby! Hey.